Bon aujourd'hui ça va jouer à League of Legends bien, ça fait une semaine que j'ai pas pris de douche, ça va partir en game les gars Voilà, c'est comme ça qu'on fait fuck le sport, personne n'aime le sport ici Le sport on le baise La muscu c'est... Comment ça Comment ça T'as dit quoi là Vas-y vas-y Viens viens viens viens viens viens Non viens Et... ça suffit ça, suffit, ça. Ah sors le, sors -le. <rire> Toi aussi à la simple <médicatrice> Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On, on est là, là pour faire des fusions. <rire> ouais, il y a eu la fin quand même. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, musculation et gaming, est-ce que c'est compatible euh, Non, c'est pour... pas, <rire> <Déjà> en fait. <rire> pas de <la> vidéo. Non, c'est pas de vidéo, merci. Du coup, pour ce sujet, je vous ai ramené des vrais gamers. Donc on a Rotten Go ici, vous le connaissez oui, Will Smith. William, Will Smith. Qui, est, qui est gamer aussi au niveau de l'expérience ça donne quoi <rire> 16h par oh. jour. Et euh, bah voilà, du coup, euh, ils vont nous parler un peu de leur transformation physique. Ouais. Ah. Vincent qui est elle est en cours. William vous voyez les gars il pourrait, monde, il il monde. pourrait faire partir du, du feed game. Ouais. J'aime bien ça aime bien. Et euh, Pimousse <rire> c'est gentil. Et, et Pimous vous connaissez tous. En enfin, fait la lumière elle pas bonne place. mais il faut. Oui. La lumière elle ne le pas à son avantage mais en vrai c'est une machine. Hein. Non c'est bien. Tu veux commencer une petite fight. Non non need, non, need. fais un petit... Fais ah, un petit euh, devant, devant la caméra qui voit un petit peu... Non, je suis pas massif. Est, je, est pas pas massif je, suis je suis pas massif, mais je suis pas massif, il s'est... Je suis pas, pas, massif, massif. Pas, ah, pas massif. On a tous disparu. Ils sont gentils, ils sont très gentils. Donc je vais essayer de guider un peu cette vidéo. Il y a quatre animaux les gars. Je vais poser les questions, on va voir un peu leur expérience avec le gaming, la muscu. On sait que c'est compliqué, le sommeil, l'alimentation, tout. Qui veut commencer Pimous, tu veux commencer moi ouais. Non, moi, ça va, j'interviendrai dedans, ouais, c est c est pour vrai. donner mon avis sur les trucs. Euh, on va Alors commencer par où C'est globalement Global, tu racontes ce que tu veux, peut-être es qu'il y a des euh, gamers euh, qui vont se retrouver en toi. Je joue aux jeux vidéo depuis que je suis petit, c'est passé par Pokémon, par, euh, Smash. par Smash un peu. Par... par euh, fois, je jouais que à Pokémon quand j'étais petit, en fait. Après, j'ai découvert les MMORPG. Et ça, ça prend ton âme. Ça, ça prend ton âme. Ça, ça, ça te ouais. dévore ton âme, donc <rire> <temps>. Ça les <fait> siphonne. <rire> Ensuite j'ai découvert CSGO les FPS, et ça prend moins ton âme, mais un peu quand même. Un peu quand même. Après j'ai découvert les survival, les jeux de survie. Là, ça prend pire ton âme que les MMO parce que tu rentres vraiment dans un monde où il y a personne pour t'arrêter. Mais bref, c'est pas le sujet parce que en même temps qu'on fait tout ça, nous, on joue aux jeux vidéo. On fait de la muscu, pardon. En même temps qu'on fait tout ça, nous, on fait de la muscu. Euh, moi, je fais de la muscu depuis beaucoup trop longtemps. Jamais eu aussi sérieux. Mais bon, ça, non, ça <rire> bien, bien. La je la je la fais la de la ça. muscu depuis que j'ai. Euh... 18 ans je crois, mais il y a plein de fois où je me suis arrêté ouais. parce que je suis euh, pas motivé, je suis un exemple d'échec dans la musculation. Et c'est quoi, Nicky Est-ce que c'est le gaming Est-ce que ça a pris euh, um... le dessus sur euh, le, le sport ou pas non, j'aurais toujours pu remplacer le gaming par de la muscu, mais c'est que à l'époque déjà les deux premières années où j'ai commencé, il y avait pas grand chose pour nous guider sur YouTube. Du coup, on faisait des full body à la con avec un pote. Mais avec pas un, un pote, on s'entraînait tout, euh... tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Très rarement, très ouais. rarement, très rarement seul. Et du coup, quand, euh... quand il a arrêté, on avait déjà bien pris de la masse. Mais on a arrêté en même temps, tu vois. On n'a pas quand il y en a un qui a arrêté, l'autre il a arrêté aussi. c'est ouais, Et, pas, Et vrai, ça. du coup, il y a eu des pauses. Le fait que j'ai eu certaines opérations qui m'empêchaient de faire de la muscu pendant six mois. L'oreille, j'ai eu un... Ah oui, la patate J'ai eu un tympan percé. Ah le... oui, c'est vrai, le... Le... le vigile. Le... Aujourd'hui, depuis mes 20 ans, que j'ai si peu progressé, c'est parce que le sommeil il était affreux. Euh, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, mais... Tu prends 10% de mon temps de jeu vidéo et tu le mets en muscu C'est incroyable, c'est oui. incroyable. <rire> Sauf que la muscu, c'est pas aussi chronophage que, que les jeux vidéo. Ça peut pas prendre 50 heures dans une semaine. Non. Et voilà, du coup, euh, aujourd'hui, euh, donc qu ce que je dois dire Toi, le plus gros problème euh, avec le gaming, c'est que... C'est tellement compte. de rigueur en vrai, qu'il n'y a pas que le sommeil. Euh... Non mais En fait, tu t'ennuies un peu à la salle, du coup, tu préférais jouer aux jeux vidéo, c'est ça Ouais. C'est plus divertissant, le, le jeu vidéo. Enfin, la, la liaison, elle est facile. Hein. Des fois, je regardais juste des vidéos. Yeah. Toutes sortes de divertissements que ouais. la muscule quoi. Alors quand t'as pas envie d'aller à la muscu. Ouais c'est un problème, on se met sur le canapé, on va regarder Netflix, on va regarder les mangas, on va jouer aux jeux vidéo et on a pas envie de lever son cul pour aller à la salle derrière. Et Donc ça de c'est lancer... un problème du divertissement du jeu gaming. T'as une heure et demie entre lancer deux games, ou ouais. aller faire ta séance, c'est vite choisi. Le problème il marche aussi avec Netflix hein, mais là on parle de gaming. Là on est, voilà, ouais. est sur le jeu vidéo. Donc là on parle des problèmes, ensuite on parlera des solutions. Ouais. Toi William, ton plus gros problème avec les jeux vidéo c'est quoi La perte de temps, que ce, soit... perte de temps. <rire> que ce soit pour le consacrer à la musculation. À la productivité que tu ah aurais pu là, là. mettre, forcément ce temps disponible. Par ah, ailleurs, alors, gros. ça fait un peu mal au cœur. Au lieu d'optimiser, il y a quand même bien pris. Maintenant, maintenant c'est vrai que. Pris quoi C'est ça la question. Ah, je ah, les oui. bien <rire> c'est vrai, pour de Moi, j'ai pas vraiment de problème avec le gaming que Je me suis allié parce que je culpabilisais beaucoup trop quand je restais derrière mon PC à jouer Donc la culpabilité me faisait ah, Attends, t'es en train de faire de la connerie là Donc forcément j'allais m'entraîner parfois à 2h du mat Merci les salles 24h sur 24 Donc j'arrivais toujours très à très rattraper très le truc de droite à gauche Bien ah. sûr il y a eu des périodes où je progressais plus que d'autres Notamment quand j'étais complètement nutri Quand j'étais en BTS On ouais. en tout à l'heure oh, Meilleur rythme ça. de vie avec l'école, c'est plus carré tu manges à des heures fixes, tu dors des heures fixes, c'est plus facile de se caler quand tu l'heure en cours. Donc, toi, pas vraiment de problème, t'avais surtout un gros objectif. Tu voulais atteindre, lui tu mettais un peu de côté le gaming et ça n'a jamais entravé ta pratique. Bien sûr, jamais la semaine, d'aller allais t'entraîner quand tu mettre le PC. S'il faut être objectif, il y a forcément eu des jours où, même si j'étais à la salle, je devais forcément être moins productif parce que voilà, j'y allais forcément pas à des horaires idéales, pas forcément avec les calories idéales. Donc, les repas, forcément, ont été mis de côté pour jouer plus. <rire> t'es masters sur League of Legends, ça se fait pas tout seul, Les sacrifices doivent être en fait Moi je suis pas trop dans le game, euh, jeu vidéo tout seul, mais en fait c'est comme une drôle, t'en veux toujours plus, tu ouais. veux toujours jouer plus ouais, Il y a des jeux vidéo jeux qui sont aussi. vraiment addictifs sur sûr. Tous certains jeux, ouais, c'est exactement ça. Je trouve ça très difficile d'avoir une approche saine par rapport aux jeux vidéo quand, quand tu veux ça. vraiment tryhard, tryhard Ok, donc les gars, méfiez-vous hein. Et puis mon situation C'est C'est comme toute addiction, euh, ouais. tu te dis, je fais encore une game, mais au final, tu, tu te retrouves, t'en fais 10. 5h Du en slip coup, Du coup, après, forcément, ça dérègle ta journée du lendemain, et ça part en cercle ouais. vicieux, tu sur la semaine, ouais. peut-être des mois, des fois, ça m'est déjà arrivé, euh. notamment quand on joue à Valheim très récemment encore hein, ouais, en fait, ouais. ça, on... Pas de quoi il parle Se à 18h. Ouais, ouais, on, on, pas on ça joue jusqu'au midi Parce qu'en fait, il y a des petites tâches par-ci par-là dans le jeu qui font que... Vas-y, je fais ça et j'arrête En fait, non, tu vas aller et replanter des carottes en fait non, tu vas aller retaper des monstres parce que c'est petit. Et en plus, ça c'est très bien. Et t'as envie de faire ça avant de dormir? Parce qu'en fait ici, on a eu le, il y a eu le Covid, à Malte et donc ils ont imposé le 3... la troisième dose qui n'avait pas été faite par nous deux. Du jour au lendemain, du coup on s'est dit attends, c'est le moment de jouer à Valais. Ouais, là, donc, pas un... de Ça, à... ça, ça c'est bien, ça, ça, ça c'est bien En 4 jours, on s'est décalé de 6 ou 7 heures. Non, non, et on, je on a vrai. utilisé ces excuses. veux bien parler d'excuses ici. Bien sûr, on aurait pu s'entraîner. En vrai, j'ai réussi à faire un entraînement dans cette période, mais sur 4 jours, c'est ridicule. Après, c'est parce qu'on n'avait pas notre vaccin valide aussi à ce moment-là. Coup, ouais. ça, bien Mais le confinement ça a bloqué beaucoup de, de gens, c'était compliqué de sortir Ouais on a quand même euh... utilisé ça comme une excuse C'était un peu notre ouais. genre de bois sur laquelle on s'appuyait pour dire On va jouer à Ouais on va jouer à Passion ouais bah vas-y mmh. bah Pimous toi ton plus gros problème, pour l'instant on n'a toujours pas parlé des solutions Avec le gaming Ouais on va rester sur les problèmes Donc là on a eu c'était le, le manque de, de divertissement dans le monde de Le manque de, de, manque de rigueur euh. Et ouais, ouais. Toi c'était plus... Il euh... y a quand même eu bas Moi c'est difficile de mettre le problème, de, point, de pointer du doigt parce que c'est un mix de tout Forcément j'ai joué beaucoup donc on parle vraiment d'addiction je pense, il faut, faut, faut parler français. Ah ouais. Et du coup même si j'arrive à m'entraîner tous les jours littéralement, franchement, franchement j'ai vraiment pas beaucoup de séances esquivées à mon actif par contre elles devait être placées à des heures catastrophiques. Ouais. Donc c'était de la débrouille, des pansements on va dire, tu vois, vis-à-vis -vis de la séance. Et tu te forçais pour y aller Genre je dois être à mon pc, je dois y aller Ouais mais j'ai toujours une phrase, et je veux vous dire c'est pas pour la faire à la Enzo of philosophique craft, philosophique j'ai toujours une phrase, <rire> une fois que j'étais à la salle, ça m'est jamais arrivé de regretter d'être allé à la salle. Ouais, ça. Le truc. Donc, ouais, c'est ça, trop. Au contraire, je me dis qu'à la fin, je suis sûr que ouais, je vais Là, on est dans, dans les solutions, est la, la vérité. Euh, Parce là, que là vous ça. avez déjà une petite solution, les gars. C'est vrai. Et c'est réel, c'est pas en mode de philosophie, regardez. Euh... Non, non mais c'est vrai fait, ça marche. Hein. Mais la culpabilité, moi, c'est mon moteur. Ça, ça. Solution objectif, les gars. Et toi, Pimousse, euh, au niveau des problèmes euh, Moi, bon. le problème, c'est que je suis une personne. Il y a un mot pour ça, je me souviens plus exactement du mot. C'est quand tu arrives à tirer un petit plaisir instantané d'un truc, comme un cheat meal. J'ai du mal à m'arrêter, je vais en profiter sur mon long terme. Et si je suis pareil sur les jeux, sur la bouffe, sur plein de trucs. Je vais jouer à un jeu, je vais prendre un peu de plaisir dessus, je vais vouloir prolonger le plaisir indéfiniment comme une drogue et je vais être incapable ah, tu de m'arrêter. Je le être à... incapable de m'arrêter toujours dans l'excès dans quoi que tu fasses. Quand j'ai pris ben, l'exemple, lui c'est Valley, moi c'était Rust. Quand j'ai commencé à jouer à Rust, j'ai lancé ma première game avec euh, notre cousin Francesco. On a commencé, il devait être genre 19h, je me couchais à 22h 23h, je me suis retrouvé à 11h, j'étais encore sur le jeu hein, du matin. Et ça c'est ça c'est un jeu de survie, vous devez farmer le... C'est en fait, c'est ça, c'est plein de petites tâches, tu dois aller chercher du bois pour remettre dans le four pour ah euh, mettre dans l'armoire pour que ta maison reste des c'est des petites tâches tu dis c'est ça minutes. il y, y mieux, a aussi un mieux. autre truc qui fait que c'est juste ça. Il stimule tellement ton cerveau ouais. que la fatigue elle vient pas naturellement énorme. comme si tu lisais un livre ou ouais, en plus, es devant ou si écran. tu regardais même un même C'est exactement ça, je l'aurais pas mieux dit. C'est pas comme euh, des jeux comme CS où tu t'es fatigué, faut aller dormir tu vois. Moi il y a Là, un truc, je comprends pas, c'est un monde virtuel, bon, ça, ça vous apporte rien à part du divertissement. Mais la logique des jeux vidéo en général c'est de progresser, de, de toujours devenir plus fort. Et ça vous pourrez le faire sur votre propre corps. Pourquoi ne pas le faire dans la vie réelle et le faire sur un monde virtuel Facilité d'accès. Bah oui, facilité d'accès simplement. Parce que vous êtes dans un confort, euh, bien sûr. Oui, euh, ton tout. écran, il fait chaud, tu as un toit. Pour progresser, sortir de sa zone de confort, il faut aller dehors, il faut aller à la salle, sous la et pluie. Et se faire mal. Ouais, mais à la salle, maintenant, il y a le chauffage. C'est même la clim, les gars. Ouais, ouais mais, mais me fait fait faire de faire mal. Bouger, alors que là, on est derrière notre chaise, et... ça fait mal à dire. Ouais, ah, c'est la facilité. Ah, rien, ah, mais même, tu es sur ton PC, tu es là, tu es à l'aise, tu es confortable, tu es sous une barre en train de pousser, t'as mal. Il ah, y a quand même une différence. Ah, ouais, en plus, ah, là, le temps là, de faire le chemin, c'est un moment. C'est ennuyant de faire de la route, il y a ça aussi. Euh... Puis okay, parfois, tu es dans un jeu, jeu il t'absorbe tellement que tu prends plus de plaisir sur le jeu qu'à la salle. Donc tu te dis ni ça merde genre ah, sur c'est... une vie parallèle à un certain niveau. C'est une quoi, et, et en la plus route. dans les jeux de survie, c'est littéralement une vie ouais. parallèle. Tu fais plus attention à le taux de nourriture et de, de soif. De ton personnage virtuel, le, que le, que de le, toi et C'est la bien vérité. Sûr. Mais vous êtes conscient que si vous mettiez les mêmes efforts euh, que vous mettez dans le jeu vidéo sur vous-même, vous pourrez avoir un excellent. Oui, mais l'un va la bah, avec l'autre. C'est juste qu'il y a des abus. Il ne faut, euh, ouais, faut pas aller dans l'abus. Si Elon Musk allait à League of Legends, ce ne serait pas Elon Musk. C'est ça. Ça prend trop de temps. Et du coup, vrai. maintenant, au niveau des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire Maintenant, ils ont compris que c'était un problème, mais qu'on pouvait très bien avoir un super physique. Lui, il est en cours de transformation. Euh, comment on peut faire pour justement euh, réussir euh, la transformation physique Qu'est-ce que vous avez mis en place Toi, c'était des objectifs de moi, forcer ça, Pour moi c'est l'organisation Faire les, Par exemple faire des tuperoirs en avance Pour moi ça c'est le cheat code R2, 1, 2, 3 Si tuperoirs de près Tu prends une heure de temps tu as 3 ouais. jours de nourriture Alors oui ça fait chier de manger tout le temps la même chose Mais c'est pas forcément ça On peut faire des tuperoirs variés Et tout ça pour dire Bref pour moi c'est organisation en amont Profit en aval ah, non, ouais. le, plus le, le plus important c'était vraiment d'aller voir des mafieux Et de leur acheter des produits <rire> Bon voilà pourquoi on est à Malte aujourd'hui les gars Donc il y a tout ce qu'il faut ils vont tous y croire, hein euh, Non, solution, la ta vraie solution, la, la solution légale. Euh, ouais. Qu ce qui fonctionne le plus sur toi. ouais Qu'est-ce qui t'a créé cette habitude de la salle là en ce moment, tous les matins mmh. Après ton, ton, ton live t'es à la salle Non. Ouais ouais ouais ça, 5 à 6 fois par semaine et euh, Je sais pas là c'est l'habitude en vrai L'habitude. Euh, quand quand t'as l'habitude Les progrès ils viennent tout seuls Et ça ça peut les aider comment t'as euh... fait pour créer cette habitude justement Bah ben, je suis avec William <rire> Donc non en si fait, je vais faire accompagner c'est une plus... solution Avoir un binôme motivé Il y a plusieurs facteurs quand t'as une diète Quand tu tiens bien ta diète et que tu comptes ouais. tes calories T'as envie d'optimiser ta progression Et quand t'as un objectif en vue euh, Par exemple je veux perdre autant de poids euh, Ou je me pèse ce matin la semaine prochaine, combien je vais faire, ça t'encourage de fou à visualiser toujours ce que vous voulez. Forcez-vous au début créer C'est comme dans Pokémon, quand ton Pokémon est niveau 40, toi ton objectif c'est d'aller le faire évoluer niveau 55, tu vois. Et quand il évolue, t'as de moins en moins envie de le faire XP. Parce qu'il y a trop d'évolution derrière. Je pense que dans la muscu, c'est comparable. Tout ce que vous avez appris dans vos jeux vidéo, vous pouvez le retranscrire à la muscu, les gars. Donc si vous êtes gamer, vous pouvez y arriver au c'est un RPG. C'est un jeu vidéo. C'est un RPG. C'est un jeu vidéo Je suis d'accord. Lui, il a pris le cheat code Ouais, il y a des cheats les gars, c'est comme dans tous les jeux C'est ça, à chaque fois que tu vas à la salle, c'est comme si tu faisais une quête qui te donne de l'XP ouais. Et tu montes ouais. un niveau Donc si vous ça. voulez y arriver, prenez ça comme un jeu vidéo, c'est juste IRL ah, c'est ça, tu vois, tu fais la quête, ça donne de l'XP, ouais, tu perdu du DHP en faisant la quête les, tous, tous les jours, tu as 15 énergies, il faut bien répartir ton énergie pour pouvoir faire l'autre ton perso. Après la salle, tu as perdu DHP en te battant, <rire> donc tu récupères en mangeant, c'est trop bien <rire> bah, euh, C'est euh, ça, attends, on va créer un pays de fou là <rire> tu, tu, tu viens avec ta café, c'est trop bien <rire> Objectif, organisation, euh, toi tu as aussi l'alimentation, ça ouais. fait des... Si tu sais que tu as bien mangé, tu vas aller t'entraîner pour ça ah, C'est tout ce qui est extra pratique sportive En fait, tout ce qui est autour de la pratique ça te conforte dans l'idée qu'il faut maintenant t'entraîner et tu t'as tout optimisé, ce serait dommage d'y aller. Ouais, et il y a un autre truc qui, qui encourage aussi, c'est quand les gens, ils remarquent un changement. Ouais. Ça t'encourage bien, ça. Et le regard des autres. Et pour ça, les gars, il ouais. faut faire les choses bien dès le début. Les, les, les résultats, ils apparaissent très vite quand vous êtes débutant, donc n'hésitez pas dès le début à faire les choses bien au bout de... 3-4 semaines déjà les jambes vont. La bouteille de pisse quand je vois <rire> les les jambes. <rire> <rire> bon ça va pas de produits bizarre dedans. Mais ouais il a raison le, le même poids c'est pareil ici. Si auto si t'arrives pas à dormir tu manges la merde t'as plus envie d'aller à la salle. Toi je sais que tu marches comme ça. Le sommeil c'est ce qui nique le plus hein, au niveau de la muscu c'est super important. À chaque fois ouais, on parle d'entraînement de d'alimentation c'est sous côté. Mais le sommeil c'est vraiment sous côté. D'ailleurs on en fera une vidéo le mercredi les gars parce aussi je pense que le sommeil c'est sous côté parce que on entend trop souvent donc des fameuses heures de sommeil etc et les gens juste admettons quelqu'un va L'habitude de dormir 6 heures par nuit, il va juste prendre l'habitude, il va pas se rendre compte que son sommeil a peut-être un problème. Il y a ouais. peut-être pas de bonne qualité. Il sera conditionné, ah, c'est ouais. ça, donc pour lui, ok, je dors bien. Parce que, alors ouais, aujourd'hui je... sur YouTube, tu vas avoir plein de vidéos sur l'entraînement, la nutrition, par contre, le sommeil, déjà ça coup. intéresse personne. Au niveau des chiffres, tu regardes les. Enfin bref, voilà. Il oui, y, y en a euh... plein de vidéos de sommeil. Hein. Ah ouais, mais combien de gens les regardent par rapport à ouais, ça je exploser ses pectoraux, doubler ses pectoraux Ça, ça, ça, ça tu, tu cliques, ça, le tu cliques. Même moi je clique alors que je connais. Donc bref, c'est problématique, tandis obtenir un bon sommeil, optimiser un bon sommeil, bon. Ça va moins durer, hein. Et ça, vous, les gars. Ça va plus expliquer aussi. <rire> tu peux encore retourner là-bas. <rire> <rire> <rire> euh, donc ouais, le sommeil, les gars, c'est ce qui va vous plus le, le plus vous niquer. Donc n'hésitez ouais. pas, pour ça, euh, je sais pas ce si qu'on peut faire, couper les écrans à 21h. Moi, ça a marché. Non, non, c'est des conneries. Et sur le jeu, il n'y a pas de couper les écrans. Ouais, c'est ça le problème. Non, mais c'est dur à entendre. C'est dur à entendre. Mais c'est pas dur à entendre. C'est Impossible, on en Comme ah si si si dans, si dans tout, il faut se forcer au début Et ensuite créer l'habitude comme il avait fait Vincent Là, là ça fait 6 jours que je suis dans un rythme où je me lève à 9h Alors que je me levais à 15h encore on encourage dans les commentaires et puis, et puis, forza Vincent. pour, pour ça, euh, j'ai rien fait d'incroyable Je me suis juste mis, enfin, euh, j'ai dit à mes viewers et tout ouais. Qu'à 11h11 tous les jours, je lancerai un live T es engagé Tu es engagé, j'ai pris un engagement aussi. Donc, euh, bon c'est pas tout le monde qui peut le faire Mais je sais pas, si vous pouvez au vous engager s'engager auprès de ces gens. Dire, quoi, euh, je suis avec lui. tous les jours à 10h euh, j'appelle mon père je Je sais pas, c'est un exemple. Euh... Même si vous le faites pas pour vous, enfin, vous êtes baisé, concrètement. faut aussi le faire pour toi, hein, d'un côté, bon, ça c'est si la vérité. Pas... Ouais. Mais il le sait, tu vois, mais juste il passe à travers, vite fait, C'est ça. ça. Pour se donner de la force, et il y a raison, il peut le faire. Il a raison. Après, un autre conseil que moi je peux donner pour le sommeil, oui. c'est il, il y a des gens qui vont se coucher à 22h. Il y a des gens qui vont se coucher à 22h, ils vont pas mettre de réveil et ils vont se réveiller à 10h. T'as fait 12h de nuit, le soir c'est impossible de te rendormir. Moi, je calcule, je mets mon réveil pour dormir entre 7h30 et 8h30. Comme ça, je suis assez fatigué le lendemain pour me rendormir tôt. Ah Parce que si je dors trop, c'est mort. Se forcer à être fatigué en fait pour être sûr de pouvoir. Non, non en fait, soir. quand tu vas te réveiller avec 8 heures de sommeil. Tu ne vas pas être fatigué. Le... Quand le soir va arriver, tu vas sentir que tu commences à être lourd et que tu as envie d'aller te coucher. C'est pas d'accord Débat. Débat. Moi, je peux dormir n'importe quelle heure, n'importe où. Ouais, mais moi, voilà, mais ce n'est pas la majorité. Oui, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est accessible dans le sens où il faut méditer, calmer son esprit. Bah, Va là-bas, Alex, devant. Non, là suis pas en train de non, non. Yeah, non, non, non, non. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Calmez son esprit. Ouais. On vit dans une société où tout nous excite. Tout le Les bien réseaux bien sociaux, il faut aller vite. Tout doit aller vite. Macron Absolument tout ma <rire> Ça passe, ça passe <rire> Pour moi, c'est. Et du coup, ça renforce encore plus. Il faut calmer son esprit oh. le soir. Ah, on a non, passé toute la journée à se faire bouffer par les réseaux. Le travail, la l'astuce qui génère oh, du stress du cortisol. Oui. Quand je parle de technique de sommeil, je ne vous... je demande pas aux personnes de se mettre dans leur lit, de se mettre les doigts de pied en éventail. Concentration ah. ultime, type moins de Moine Bouddha. Absolument pas. Il faut faire le vide. Enfin, pour moi, je vous dis, il faut faire. En vrai, c'est un peu trop directif. Pour moi, j'aurais préconisé de calmer son esprit. Ça veut littéralement dire vider son esprit. Ça peut passer par des techniques, comme par exemple, qu'est-ce qui vous tracasse Pour dormir, admettons, on pense à ses problèmes, on pense au truc à faire. Mettez-le noir sur blanc à l'écrit ça paraît bête, vrai que ça Il y avoir de des listes objectives, des to-do list, des plannings peu importe, mais du coup videz-vous l'esprit, c'est pas le soir qu'on résout ses problèmes de aider ah, problème pour le faire. Voilà. Ah, j'ai une question, est-ce que la masturbation c'est une solution Ah ça libère des endorphines, ça aide à endormir. Oui. Est-ce que la mélatonine euh, c'est une solution Oui, hein Ouais, ouais. Il y a même des compléments bien. alimentaires qui existent. Hein. C'est des marques. Et ça, qui il le fait Ça nous a aidés, évidemment. Okay, Donc, moins 20% les, les gars avec le code Fitness Fusion. Hein. Ah, en, finesse, hein. c en fitness, c'est bah, en ça On les a glissés. Là, c'est bien, tu as donné plein de solutions qui vont les aider aussi. Parce que je sais que qu il y a, y a des gamers là-dedans. C'est en, en, en vrai. mais On pourrait peut-être faire même un truc mieux. Mais en vrai, là, je donne un vrac vite fait. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire aussi, ça aide au référencement. Et puis, c'était Fitness Fusion. De la FF. Alors, Fitness ouais. Fusion. C'était Fitness Fusion. De la, de la FF. FF. Vous étiez en présence de Kidjo. <rire> Je <te> veux <vois rire> dire un autre <rire> mot. William. Et <Vincent> Force. Félicitations. <rire> <Et> <rire>